au cœur d'un quartier, au pied des, des, des immeubles, euh, avec du personnel communal pour montrer qu'on a encore de grosses marges de progression pour euh, gagner la bataille de la vaccination dans le pays. Je le redis, il faut se faire vacciner, c'est le meilleur moyen, le seul moyen pour éviter d'aller en réanimation et d'avoir les formes graves de l'épidémie. Il faut se faire vacciner. Mais gagner la bataille de la vaccination, ça se fera en allant vers les gens, en allant vers les gens avec des centres de vaccination comme cela, au pied des tours, au cœur de notre vie, mais aussi en allant chez eux. Et euh, c'est en discutant avec ici le personnel soignant, le médecin qui est là, que l'on se rend compte que oui, les médecins, s'ils avaient la liste des personnes non vaccinées, de leur quartier, de leur commune, de leur village. Ils pourraient aller chez eux, aller chez ces personnes, pour les convaincre de se faire vacciner. Il y a une marge de progression importante. Et euh, on pourrait d'ailleurs choisir d'aller euh, euh, voir les personnes les plus âgées, les plus fragiles. Commençons par celles-là. Et c'est comme ça que nous pourrons gagner la bataille de la vaccination. Sans être obligés de contraindre, sans être obligés d'interdire, sans être obligés d'emmerder les Français comme le propose le président de la République. La bataille de la vaccination, on la gagnera avec des discours positifs, bienveillants et en montrant justement, euh, en valorisant ceux qui font le choix de la vaccination. Il faut véritablement créer du lien, de la bienveillance, de la proximité avec les Français euh, plutôt qu'une politique de sanctions, de contraintes et, et même euh, insultantes, de D'abord, je pense que les Français sont suffisamment souhaités comme ça. Les Français, pour beaucoup, et notamment les salariés, euh, travaillent durement dans des conditions difficiles avec cette pandémie, où, euh, chopent le virus euh, dans les transports, euh, au travail, euh, soignent, nourrissent. Et donc, ils font beaucoup d'efforts. Ils acceptent beaucoup d'efforts et de contraintes, les Français, déjà aujourd'hui. Et donc, quand ils vont se faire vacciner, c'est parce que dans leur très grande majorité, ils ont bien conscience que le vaccin permet de rester en vie et de continuer de vivre ensemble. Ils en ont bien conscience. Ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre ceux qui sont loin des soins et ceux qui ont encore des doutes. Et c'est normal qu'il y ait des doutes, c'est la vie. Mais les doutes, il faut réussir à les lever simplement, tranquillement, par la discussion et les médecins que l'on a rencontrés ont des arguments solides pour expliquer pourquoi il faut se faire vacciner et ils arrivent à en haut Faisons d'abord cela, allons à la conviction avec cela. Et puis il faut que l'État participe pleinement. À cette bataille en soutenant les villes, c'est un coup pour les communes de mettre en place ce centre de vaccination de proximité ici à Villiers. C'est 600 000 euros que la ville est obligée de mettre sur la table avec les personnels communal pour permettre cette vaccination. C'est pour ça que le gouvernement, noir, avec son passeport vaccinal, emprunte un mauvais chemin et quelque part se dédouane de ses responsabilités. L'État voilà. pourrait demander à la caisse primaire d'assurance maladie de donner la liste des non-vaccinés aux médecins pour que dans chaque commune, dans chaque village, on puisse organiser ce porte-à-porte. -porte. Et après on verra, mais commençons par ça. La bataille, la bataille que nous devons surtout mener c'est d'aller convaincre tous ceux qui aujourd'hui ne pensent pas à l'élection présidentielle. vous voyez bien, il y a 250 000, 300 000 personnes contaminées. La principale préoccupation, c'est encore cette pandémie. La deuxième préoccupation, c'est le pouvoir d'achat et la vie chère. C'est aussi l'avenir de nos enfants, l'école, l'éducation. Aujourd'hui, les parents reçoivent tous un mail en disant « Votre enfant est à contact, allez-vous faire tester ?» Et puis, il n'y a pas de test dans les pharmacies, enfin, quand même, c'est ça le problème. C'est pour ça que, je vais revenir sur la gauche, mais les Français n'ont pas la tête à la présidentielle. Donc, elle va arriver, cette présidentielle, mais justement, nous qui sollicitons les suffrages des électeurs et leur confiance à l'occasion de cette élection présidentielle, nous devons leur parler vrai. Nous devons justement leur faire le à une autre priorité. Moi, ma priorité, c'est la santé publique. La bienveillance, c'est rassembler les Français, c'est gagner la bataille de la vaccination et gagner la bataille de la vaccination. Et bien, cette bataille, elle est terminée à l'échelle mondiale. La première mesure que je prends en tant que président de la République, c'est d'obtenir la levée du de brevet, des transfert de technologie pour empêcher l'arrivée de nos paris dans le monde. Il faut sortir la santé des griffes de la finance. Ça, c'est une grande bataille à mener. Et donc, les gros mots du président de la République ne sont rien d'autre que des contre-feu pour faire diversion et de ne pas parler de ses propres responsabilités dans cette bataille qu'il ne mène pas à l'échelle mondiale. Et puis, il y a toute cette politique de santé publique en France qui ne pas mener. des urgences de pédiatriques qui sont fermées euh, en ce moment en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres euh, départements, ce n'est pas à cause de nos accidents, c'est à cause des choses. Sûr, vous êtes depuis des années. Alors la gauche elle a une responsabilité. et à gauche, nous avons des différences. Et en tout cas, moi, au-delà de la gauche, authentique, sincère, honnête. Je mènerai ce combat pour investir dans la santé publique et dans les services publics. Nous n'avons pas tous à gauche le même discours là-dessus parce que nous n'avons pas tous la même approche de l'Europe libérale qui est celle qui nous demande de faire des politiques d'économie sur la santé publique. Moi je veux remettre en cause cette Europe et ses politiques d'austérité et je veux mettre les moyens de la France au service de nos services publics et de la santé publique. Et c'est une différence notable à gauche. Donc pas de perspective d'alliance pour eux. La meilleure alliance que nous pouvons faire... C'est celle avec les Français, avec le peuple et avec ceux qui doutent et qui se cherchent. Voilà, aujourd'hui il y a 50% des Français qui n'envisagent pas d'aller voter. Parmi eux, il y en a beaucoup à gauche, déçus par la gauche, déçus par ceux qui ont gouverné, déçus par ceux qui ont fait des promesses et qui ne les ont pas tenues. Il faut que ça change et je souhaite, moi, tourner une nouvelle page de cette gauche, en écrire une nouvelle, faire en sorte qu'il y ait une gauche sincère, authentique, honnête, il arrive au pouvoir et qui ne tournera pas le dos à ses engagements, qui sera résolument dû avec le peuple et qui construira avec le peuple la politique dont nous avons besoin. C'est différent des autres. Il y a besoin d'apporter cette nouveauté de et de faire du Moi, mon souhait, c'est de faire plus que la et de faire plus que Jean-Luc Mélenchon. Et en faisant cela, sans leur en je vais grandir le sport de la gauche. Mon objectif, c'est celui-là. C'est de faire en sorte que la gauche, dans ce pays, elle fasse au moins 50% pour consolider, pour avoir une majorité ensuite au Parlement et pouvoir changer ce pays. Et si je suis la première force à gauche qui arrive à, au premier tour de cette élection présidentielle, on va enfin retrouver une gauche du côté du monde du travail. Une gauche qui va le faire avec le plus et pour le corps et une gauche qui ne reniera pas ses engagements, C'est ça l'enjeu. Donc, oui, mon objectif, quand nous serons tous sur la ligne de l'État, et j'attends de savoir ce sera la ligne de l'État, mais moi, j'y serai. Mon objectif, c'est d'aller et d'être de, devant la candidate de la société de la et le candidat de la France. C'est un parti de différents nous avons le projet, différent. différent.